Salut Bienvenue sur ma chaîne Si vous êtes nouveau N'oubliez pas de laisser un like avec un commentaire et de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo qui sortira sur la chaîne. Combat pour l'amour Épisode 56 ⁇ Anita décide de mettre Twinkle dehors mais la mère de cette jeune fille s'interpose et refuse de laisser partir sa fille. L'ouvrage est au terme de son plan machiavélique. Il doit donc mettre fin à la vie de Kunji, mais Twinkle sera là pour éviter cette tragédie. Va-t-elle réussir? Aujourd'hui à 13h30, j'aime t'es dans le combat pour l'amour. Anita dit à Twinkle, tu vas voir, je vais te jeter hors de cette maison. Moi. La mère de Twinkle répond Twinkle ne quittera pas cette maison. Et si cela te dérange, peut aller avec ton fils. Anita contextée et dites soit Twinkle restera dans cette maison soit c'est moi qui vais me suicider. L'ouvrage de son côté dévoilé son plan pour Kunji. Aujourd'hui et les derniers jours de l'année je t'annonce donc que ce soir sera la dernière nuit de Kunji et je suis là pour attraper de l'anniversaire de sa mort d'affaires ressorte de déco loin des gorilles par n'importe quel moyen Kunji. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aux chaînes, partager, commenter et liker chaque vidéo de la chaîne. Merci. Rendez-vous pour une autre vidéo. Au revoir mes amours.